Merci beaucoup à vous tous et, et toutes d'être ici. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à l'école de Sciences Po et effectivement, euh, je pense à mon père euh, qui était ici a euh, un peu plus que 70 ans. Uh, en, en 1946, 47, 48, uh, là-dedans, quelque part, ce n'est pas très clair, effectivement, parce qu'il uh, a passé une très belle année à Paris. Uh, il a étudié uh, à Sciences Po, uh, mais il a quitté sans diplôme, uh, sans grand-chose pour prouver qu'il était effectivement ici. Uh, mais je sais que son année uh, ici à Paris uh, l'avait marqué toute sa vie. Il en parlait avec grande fierté uh, chaque fois que... Uh, euh, qu'on revenait avec un mauvais bulletin, il disait Ah non, tu n'iras jamais, jamais à Harvard comme moi ou à la Sorbonne, à Sciences Po comme moi. » je... <rire> on, va, on va arrêter les confidences personnelles à ce niveau-là. Euh, mais ça m'a fait penser un petit peu au monde qui se construisait il y a 70 ans. Euh, on avait en Europe et un peu partout une division. Entre des pays qui avaient choisi la démocratie et des pays qui avaient choisi une voie beaucoup plus autoritaire, euh, et il y avait des arguments euh, très clairs de chaque bord que chaque participant faisait, mais on a vu avec le, la chute du mur de Berlin euh, que c'était la démocratie qui gagne, et on décidait que. La démocratie, c'était un modèle efficace, idéal, stable, euh, qui allait euh, créer de la prospérité pour tout le monde, euh, de la croissance économique qui allait euh, nous libérer. Et tu sais, c'était une belle vision pendant un bout de temps. On est en train de vivre pendant ces moments-ci, pendant ces années-ci. Euh, peut-être pas un déclin carrément, mais au moins une menace à la démocratie. Oui, il y a des pays qui sont en train de faire du recul. On pense à la, au Venezuela, par exemple, euh, ou d'autres pays où il y, a, il y a eu jadis des démocraties qui sont maintenant rendues un peu plus autoritaires. Mais même dans tous nos pays, qui sont des démocraties solides, on voit des tendances ou bien autoritaire, qui s'annonce, ou bien euh, populiste, ou bien très nationaliste, ou polarisante, qui sont de plus en plus attrayants comme mouvement politique, même s'ils si nous amènent des fois dans des directions un peu antidémocratiques. Et cette réflexion est essentielle pour nous de, de, de voir, de, de la regarder, d'essayer de comprendre pourquoi... Est-on en train d'assister à ce déclin Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'anxiété que les gens ressentent. Il y a toujours eu de l'anxiété dans le monde, mais on est dans un moment de, de transition un petit peu. Euh, on est dans un moment où les technologies, euh, la communication, l'Internet, euh, les pressions qu'on est en train de vivre d'un monde de plus en plus rempli de gens, qui se croisent de plus en plus souvent sur une planète mondialisée, il y a des anxiétés. Des anxiétés que peut-être pour la première fois, la génération future, la prochaine génération, n'aura pas les mêmes genres d'opportunités ou avantages que la génération précédente. Et ça, c'est un. un, un une contradiction à ce qu'on a vécu pendant longtemps où chaque génération travaillait fort et créait un monde meilleur pour la prochaine génération, que chaque prochaine génération allait réussir mieux que leurs parents. Or, maintenant, les gens sont en train de questionner « est-ce que ça tient encore? Est-ce qu'on arrive à la fin du progrès? » Les gens ont de moins en moins confiance dans leurs institutions, souvent. Il y a énormément de cynisme. Les gens se demandent si, dans un monde où on voit aux nouvelles à chaque, chaque soir des, des attentats terroristes partout dans le monde ou des, des fléaux, des cataclysmes, des conflits, si nos institutions démocratiques, si nos États peuvent nous garder en sécurité. Il y a une incertitude, il y a une anxiété. Et cette anxiété, devient matière pour des partis politiques à exploiter. On mise sur la politique de division. L'extrême-droite mise sur la peur. L'extrême-gauche mise sur la colère. On, on amène un, un, un nationalisme renouvelé qui veut bâtir des, des frontières plus épaisse, plus rigide, qui doutent des bénéfices du commerce international, qui questionne la capacité des gouvernements de s'occuper du long terme. Et dans des moments d'anxiété, d'insécurité, les discours autoritaires, les discours qui blâment facilement l'autre, peuvent être très attrayants. Nous devons réfléchir à quel genre de monde on est en train de construire, quels exemples nous sommes en train de donner pour les générations futures, mais surtout, nous devons reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, on n'a connu que de la démocratie, et peut-être qu'on le prend pour acquis. Mais au contraire, il faut constamment la réinventer, cette démocratie. Il faut se battre pour pour essayer de voir comment on peut améliorer le statu quo. On ne peut jamais tout simplement l'accepter. Il, il y a 100 ans, j et dans, dans deux jours, je serai à Londres avec le maire de Londres et avec uh, Jacinda Ardern, uh, la première ministre qui était ici, pour uh, célébrer un peu 100 ans depuis que les femmes ont eu le droit de vote. Et pour moi. Uh, il faut qu'on se pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de voir comme euh, prochain défi dans, nos dans, dans notre démocratie? Ou est-ce que le statu quo n'est pas en train de livrer assez de justice ou d'opportunités ou de réflexion sur ce que l'avenir va amener? C'est pour ça que je ne dis jamais que vous êtes des leaders de demain. Vous êtes déjà des leaders aujourd'hui qui doivent réfléchir en tant que citoyens en tant qu'individu, à comment vous pouvez avoir un impact positif et solide dans le monde d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde les structures que nous avons, il faut reconnaître que souvent, elles n'ont pas, pas fonctionné. On sait que, par exemple, le commerce international a livré de la croissance. Pour nos économies, pour euh, nos banques, pour les multinationales. Mais souvent, les accords commerciaux n'ont pas livré pour les citoyens, pour les travailleurs, pour les gens qui se souciaient de l'environnement. Et ça, ça fait partie du fait que les gens se lèvent contre la, la mondialisation. That idea of standing up against globalization, too often comes without opportunities to replace it with anything else there's a desire to break down systems that exist instead of pushing through to invent or reflect on a new one puis ça on peut toujours se mettre au défi de vouloir changer les choses mais il faut aussi réfléchir à quoi on va les changer et nous au canada on a eu comme on a eu partout dans le monde, euh, ces dernières années, des élections où il y a eu des contestations entre des visions de l'avenir qui rassemblaient. Nous, on voulait rassembler les gens. Autres, les autres voulaient souvent chercher à miser sur les divisions. Les divisions, c'est facile de se faire élire des fois. C'est plus difficile de faire un argument pour que de faire un argument contre. Mais nous, on a fait le pari du pour. Et on a essayé de démontrer qu'on pouvait signer des, des accords de commerce à l'international comme CETA, comme euh, l'ALENA, comme CPTPP, comme d'autres, qui allaient réfléchir à c'est quoi du commerce progressiste qui reflète les besoins des travailleurs, qui reflète les préoccupations et ces anxiétés que les gens ont. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire un argument qui, qui fait arrimer l'environnement et l'économie plutôt que de dire « ah oh non, il faut protéger l'environnement » ou bien « oh il faut faire croître l'économie ». Non, quand on veut démontrer qu'on peut faire les deux ensemble, c'est plus difficile. Quand on veut signer des traités de libre-échange tout en protégeant le droit des travailleurs, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des peuples autochtones, c'est toujours plus difficile. Mais pour moi, la façon qu'on essaie de répondre à ces anxiétés de façon concrète et réfléchie est essentiel à la défense de nos institutions et de, nos de notre démocratie comme telle. Parce que si les gens n'ont plus confiance dans leurs institutions, dans leur gouvernement, dans leurs représentants, de pouvoir les aider à créer des opportunités pour eux-mêmes, pour leurs enfants, on va voir de plus en plus de gens qui vont dire « Ok, je, je suis correct si je, lis dans, je vis dans une société un peu moins libre, mais je serai en sécurité. Ma famille sera en sécurité. » On sait que c'est un, un, un faux échange. Et les sociétés autoritaires qui limitent les droits, qui limitent la liberté d'expression, la liberté de la presse, finissent toujours par brimer les droits fondamentaux, des, souvent des citoyens les plus vulnérables, et ça continue. Mais il y a une tentation dans le monde ces jours-ci à cause de cette anxiété. Alors, notre responsabilité en tant que citoyen, mais aussi en tant que gouvernement choisi par ces citoyens, c'est de trouver des moyens de rassembler de reconnaître qu'une diversité d'opinions, une diversité d'origine, de, de, de perspectives, ça crée de la résilience dans une société et non de la faiblesse. Les sociétés plus diverses peuvent se trouver plus fortes à cause de cette diversité. Le Canada en est un exemple. La France en est souvent un exemple. Le Myanmar est un contre-exemple. C'est une société qui a décidé de miser sur l'exclusion, et ce qui se passe avec les Rohingyas au Myanmar est désolant et à condamner pour nous dans le monde. Mais au Myanmar, ça ne soulève pas la désapprobation, la tolé C'est même une politique qui peut être vue comme étant populaire parmi un euh, grand nombre de la population. Alors, il faut qu'on comprenne que la façon qu'on va se rassembler, la façon qu'on va bâtir ensemble un monde meilleur, c'est toujours en s'écoutant, en comprenant les peurs, les anxiétés et en essayant de trouver les moyens ensemble de les réduire. Et votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, privilégié d'être dans cette, cette institution qui a formé tant de leaders politiques dans notre monde, c'est de réfléchir activement à pas juste ce qui s'est passé dans le passé et les erreurs du passé, mais de réfléchir au monde que nous sommes en train de construire ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été quelqu'un qui a essayé de travailler avec les jeunes en politique. J'ai été enseignant, ensuite euh, j'ai été porte-parole pour la jeunesse et maintenant, en tant que premier ministre, je suis aussi ministre de la jeunesse au Canada. Mais ce n'est pas juste parce que, pour moi, les jeunes sont source de, de vote progressiste, bien sûr que ça l'est souvent, mais c'est aussi parce que d'impliquer les jeunes en politique change la politique. Pour vous, le changement, c'est tout ce que vous connaissez. De l'école primaire au secondaire, au collège, à l'université, de vivre avec la famille, de vivre en résidence, de vivre tout seul, de commencer une famille, vos vies sont pleines de bouleversements, de changements. Et si on applique ça à notre société, cette, cette euh, aise que vous avez avec des changements, avec des chambardements de votre, euh, votre vie, c'est essentiel. Nous sommes dans un temps de change, maintenant. Nous sommes dans un temps où les old ways ne fonctionnent pas nécessairement. Les gens qui ont gagné le pouvoir sous le are trying to defend the status quo. Well, where do we get those fresh ideas? Where do we get that fresh dynamism? We get it from young people, young people who take their place in discours public discourse, who, yes, will manifest, will express their disagreement with ideas, but who will also propose solutions and organize pour to build new institutions. For me, the defense of what we have, cette democracy, cette idée de liberté, d'égalité, d'opportunité, tout ça, ça passe par des gens qui en sont conscients, sont prêts à le défendre, oui, mais aussi qui sont prêts à le réinventer pour un monde meilleur, pour un monde nouveau, pour un monde numérique, un monde où euh, on prend pour acquis que les femmes ont le droit de vote, qu'on ne devrait pas se faire juger sur la couleur de notre peau, notre religion, ou notre origine. Il y a énormément de progrès qu'on a fait, mais il faut savoir bâtir sur ce progrès pour créer des institutions à l'image de nos espoirs. Il ne faut pas avoir peur de mettre au défi nos leaders, nos institutions. Il ne faut pas avoir peur de vouloir les remplacer parce qu'il y a de mieux. Mais il ne faut pas avoir peur de faire le travail pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui devrait fonctionner. Alors, moi, quand je vous vois, je suis… et quand j'ai surtout l'opportunité d'échanger avec vous, répondre à quelques questions, partager mes réflexions tout en entendant les, les vôtres, moi, ça m'inspire. Moi, ça me rassure qu'on ait des questions difficiles, qu'on ait euh, des défis profond sur comment on va bâtir un monde meilleur, pour moi, c'est des, des conversations pas juste dans, ici dans une école à Sciences Po, mais dans la cour, chez vous, dans vos lieux de travail. C'est des conversations que tous les citoyens doivent avoir et vous autres, vous êtes ici, vous êtes privilégiés de pouvoir avoir des acquis, des, une capacité, de réfléchir à tout ça. Mais il faut que vous rassembliez tous ceux qui n'ont pas la chance d'être ici. Il faut que vous les écoutiez aussi, il faut que vous les impliquiez dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est seulement en donnant cette capacité à tous les citoyens de participer à créer ce monde à tous les jours dans lequel on vit qu'on va pouvoir protéger la démocratie et les principes qui y sont si essentiels.